Salut à tous, alors aujourd'hui pour vous aider à choisir votre snowboard, il y a beaucoup de gens qui me demandent quels sont les snowboards que j'utilise, quel type de planche j'utilise pour faire du carving, pour faire du freestyle, pour faire du freeride. Donc pour ma part, j'aime bien utiliser des planches très polyvalentes, qui vont être en général dans la catégorie freestyle, freestyle park. Et euh, donc c'est des planches assez faciles à trouver dans le commerce. Ici on a une Salomon Huck Knife, c'est une planche de milieu de gamme et euh, qui est assez polyvalente pour euh, faire un peu tout ce que j'aime faire au quotidien et pas avoir besoin de choisir donc euh, pas avoir de besoin de choisir une planche qui va être plutôt euh, carving je vais vous montrer ça un peu par la suite euh, donc deux planches polyvalentes j'ai ces deux planches là qui sont vraiment euh, des planches de freestyle park assez rigides pas trop non plus et au niveau de la taille ben, ça c'est une 155 donc vous pouvez voir ça m'arrive au niveau de la bouche. Euh, je pourrais prendre, on va dire, euh, du 153. Moi, je fais 1m73. Je pourrais prendre 153. J'aime bien que ce soit un peu plus grand pour que ce soit justement plus polyvalent. Il y aura une meilleure accroche car il y aura une grande longueur de quart. Ça flottera mieux en poudreuse et ça ira très bien au final pour faire des figures sur piste, pour prendre des rails et faire un petit peu bah, tout ce qu'on aime faire pour euh, s'amuser en snowboard donc euh, là, cette planche là, je vous prends cette planche comme exemple c'est une planche qui est symétrique donc l'avant et l'arrière c'est exactement la même chose mes, mes fixations sont centrées et ça me permet d'aller aussi bien en régular que en gouffie et, euh, et donc voilà, bah, c'est très, très polyvalent si jamais, si jamais si jamais vous voulez une planche plutôt spécifique, c'est-à-dire euh, avec un chef voilà, un peu différent, là vous pouvez voir que le nose et le tail n'ont pas la même forme. Donc cette planche elle va être faite surtout pour glisser dans ce sens-là, hein. on a l'avant et l'arrière ici, et elle est vraiment plus large. Donc ça va, ça va être intéressant pour faire du carving, puisqu'on va pouvoir se mettre sur la carte sans que les orteils ou les talons touchent. Et puis, euh, ça va être aussi très intéressant en poudreuse. Par contre, pour ce qui est de rider en switch, ah, c'est un peu moins adapté. Ça fonctionne très bien aussi, mais c'est moins adapté. Elle va être un peu plus rigide aussi. Voilà. Et, euh... Et donc, au niveau de la taille, on est également, euh, là, sur une planche qui m'arrive à peu près au niveau de la bouche. Je crois que c'est une 154 de mémoire, celle-ci. également pour ce qui est euh, du freeride ou de la randonnée un splitboard ici ce splitboard là qui vient de chez Decathlon hein, donc euh, j'en suis très content c'est une 157 là il va y avoir plus de portance c'est vraiment important au moment de la montée quand on veut utiliser la planche en mode ski et également à la descente ce sera confortable donc cette planche là évidemment je vais pas l'utiliser pour faire des rails pour faire de la piste en général, mais vraiment pour une pratique hors piste. Donc voilà, au niveau de la taille, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc si jamais vous ne savez pas sur quoi partir, vous pouvez partir sur des planches polyvalentes, comme ces deux-là, qui sont des planches que j'utilise le plus couramment, le... qui sont des planches que j'utilise très régulièrement, et qui vont être très bien pour tout faire. L'avantage que vous avez avec ce type de planche, c'est que c'est les planches que l'on trouve le plus facilement dans le commerce. Également, maintenant que vous avez ces informations-là, il ne faut pas hésiter à essayer le matériel. Il y a régulièrement des snowboard tests en station, il y a même des magasins qui proposent d'utiliser leur matériel en test, et ça va vous aider vraiment à savoir quelle est la taille, la meilleure taille pour vous, quelle est la meilleure forme de planche, enfin en tout cas, de manière à trouver ce que vous aimez vraiment utiliser au quotidien.